aujourd'hui nous parlons des ballonnements de ce ventre gonflé et je vais vous révéler des astuces quatre astuces vraiment infaillibles pour ne plus jamais vous sentir gonflé Les ballonnements, c'est quand on a en fait de l'air dans le ventre euh, donc il peut y avoir plusieurs causes et vous l'avez sans doute tous connu, on se lève le matin, on est bien, le ventre est plat, tout est confortable euh, et puis bah, au fur et à mesure de la journée, ça gonfle, on a le pantalon qui sert, on n'est pas bien dans ses vêtements. Voilà donc aujourd'hui on va vraiment parler de quatre astuces infaillibles pour ne plus jamais être ballonné, avoir le ventre gonflé et garder un ventre bien plat. Être à l'aise dans ses vêtements. Écoutez bien tous les conseils, ils sont précieux. Il y en a auxquels on pense pas forcément, donc n'hésitez pas, écoutez bien tout ça, c'est parti J'ai moi-même été touchée par les ballonnements, comme beaucoup d'entre vous, je sais ce que c'est. Je vais donc pouvoir vous partager mon expérience et vous donner vraiment... Quelques astuces pour en venir à bout, vous verrez c'est pas nécessairement des conseils auxquels on pense, des conseils qu'on a l'habitude d'entendre Donc soyez bien attentifs. je vais tout vous révéler dans cette vidéo pour vous aider à vaincre ces ballonnements Comme j'ai réussi moi à les vaincre et à retrouver un ventre bien plein Alors premier conseil, c'est, on l'entend souvent mais c'est vrai, euh, manger lentement Alors c'est vrai que c'est important de manger lentement, de prendre son temps euh, notamment parce que quand on est un peu speed, euh, même stressé, contrarié, ben, on ne digère pas bien. Il hein. faut savoir que le système nerveux et la digestion, ça va pas ensemble. Hein. Le corps est fait de telle manière que quand on est stressé ou contrarié, ben, toute l'énergie euh, elle va au système nerveux. Elle va euh, pas du tout à la digestion, hein, qui est en fait un phénomène secondaire, on va dire. Euh, donc si vous voulez vraiment bien digérer, mangez lentement. Prenez votre temps et surtout mangez dans le calme, dans la détente. Et vous verrez déjà, ça, ça aide beaucoup. Deuxième conseil, deuxième astuce pour ne pas se sentir ballonné et gonflé, ça va être de respirer. On a déjà parlé dans d'autres vidéos des bienfaits de la respiration. Elle permet d'apaiser son système nerveux. Donc comme on l'a dit juste avant, ben, quand on est détendu, on digère mieux. Mais la respiration, si on fait une respiration vraiment par le ventre, on gonfle son ventre et en expirant, on le rentre. On va automatiquement masser les organes digestifs de façon naturelle. On va en fait masser nos intestins. Et ça, ça va permettre de mieux digérer, de ne pas être gonflé. Alors là, on a parlé de deux astuces manger lentement, respirer, euh, qui sont vraiment axés plus sur la détente. Mais après, il y a d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément dans l'alimentation qui vont vraiment vous aider à ne plus vous sentir gonflé. Est-ce que vous avez remarqué que parfois, vous mangez un repas pas spécialement euh, lourd, pas spécialement euh, trop copieux, et malgré tout, bah, vous vous sentez pas très bien, vous vous sentez gonflé, vous avez l'impression que vous avez trop mangé. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Et à contrario, il peut arriver qu'on mange peut-être un peu plus copieusement, mais que finalement on se sente bien. Pourquoi Eh bien pour une raison très simple, euh, parce que on n'a pas respecté euh, les, les aliments qui vont ensemble ou qui ne vont pas ensemble. Je m'explique. La troisième astuce que je vous partage pour ne plus avoir ce sentiment d'être ballonné, d'être gonflé, c'est de ne plus manger vos fruits à la fin du repas. Ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Traditionnellement, c'est le dessert, on mange un fruit. Et comme en plus on dit, et c'est vrai qu'il faut manger des fruits pour être en bonne santé, bah, on pense qu'on fait tout comme il faut. Et qu'est-ce qui se passe On digère mal. Eh bien oui, pour une raison très simple, c'est que les fruits ne se digèrent pas de la même façon que la plupart des autres aliments. Ils se digèrent beaucoup plus rapidement. Donc si vous les mélangez avec le reste du repas, ils vont se trouver coincés et retardés dans tout le système digestif, ils vont fermenter et vous allez gonfler. Et autre astuce pour ne plus être ballonné, donc les fruits en dehors des repas, on oublie, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres aliments qui ne vont pas ensemble et notamment les principaux, c'est les protéines et les féculents. Alors les protéines, pour mémoire, c'est tout ce qui est euh, animal, en fait. La viande, la charcuterie, le jambon, le poisson, les fruits de mer, les œufs. Et les féculents, c'est le pain, les pâtes, le riz, la semoule. Voilà, tout ce qui est riche en amidon. Et bien, quand on mélange ces deux catégories d'aliments, ça ne se passe pas bien dans notre ventre, c'est la guerre en fait, ils s'entendent se, pas tous entre eux. On en a qui vont être digérés dans un milieu plutôt acide, les autres qui vont être digérés dans un milieu plutôt alcalin. Et donc bah, si on les mélange, il y a une perturbation au niveau digestif qui fait qu'on a à nouveau ces putréfactions, ces fermentations et un ventre ballonné. Donc évitez absolument de mélanger de la viande avec des pommes de terre par exemple, euh, du poisson avec du riz, les pâtes à la bolognaise. Tout simplement, éviter de manger du pain au repas si vous mangez des protéines. Voilà, Essayez de faire attention à tout ça et vous verrez, ça devrait déjà bien vous aider. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à retrouver un ventre bien plat, surtout avec l'été qui arrive, bah, c'est quand même plus sympa. Euh, si vous avez aimé cette vidéo, si les conseils vous ont aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce levé en dessous de la vidéo et également à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup et vous de votre côté, vous pourrez être informé de toutes les nouvelles vidéos que je publie et de tous les conseils que je vais vous donner pour améliorer votre quotidien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous Si vous aussi vous êtes concerné par les ballonnements, si vous êtes touché, si ça vous empoisonne la vie, N'hésitez pas à me faire part de votre expérience, de votre vécu ou me proposer vos commentaires, vos remarques ou pourquoi pas vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir.